Mais salut à tous, c'est Skiespirit, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur survival Minecraft euh, Et donc aujourd'hui je voulais faire un petit épisode assez rapide euh, Mais enfin bon, comment dire, un petit épisode assez rapide mais pas... Voilà c'était juste un petit peu pour discuter de, de la chaîne Parce que là, je sais pas si vous avez remarqué mais euh, en ce moment sur la chaîne il n'y a plus beaucoup euh, de vidéos donc, euh, bah voilà, en même temps, on fait la salle. Il hein. n'y a plus beaucoup de vidéos. Donc, enfin, euh, de vidéos. Il y en avait, enfin, j'en loupe, en loupe un petit peu. Il y avait celle de jeudi, que jeudi dernier, que je n'avais pas sorti. Et celle de euh, bah, maintenant, là. Enfin, celle-là qui, sans doute, sortira euh, en retard. Parce que, euh, tout simplement, je galère de ouf en ce moment avec le temps. Que j'ai pour faire mes vidéos et puis avec des devoirs et tout, euh, donc ouais, voilà. Donc c'est un petit peu la galère. Oh, oui, c'est mieux comme pioche. On va changer. Hop, c'est quoi déjà la contrôle? Oui, donc, ouais, donc, euh, ouais, donc euh, je vais vous enfin, c'est parce que pendant les vacances, j'ai pas pu sortir énormément de vidéos. Déjà, de j'ai pas beaucoup dormi parce que mon frère qui va inviter plein de copains chez à la maison. Bon, bref, voilà aussi euh, parce que tout simplement euh, j'avais genre masse de voir et euh, donc euh, bah ça a été hyper dur de tenir euh, la cadence et tout donc euh, voilà c'est pour ça qu'il n'y a plus beaucoup de vidéos donc euh, voilà c'était juste pour vous informer de ça un petit peu avant avant le début de l'épisode et donc voilà on se retrouve euh, bah après quand euh, c'est quand tout ça est fini euh, ouais c'est celui-là qui a utilisé ok alors euh, donc juste pour vous dire, ça a été genre la galère, j'ai passé une heure et demie à chercher pourquoi il y avait un, un truc qui marchait pas, parce qu'en fait en haut ça marchait, en bas ça marchait pas et je me suis dit c'est peut-être que j'ai fait un truc dans le câble et en fait oui, je vais, je vais passer des des, comment, des storage bus et tout, enfin bon, bref, full caca, donc là on peut crafter des trucs, déjà par exemple je sais pas moi on peut crafter des 16k j'en fais 100 next il nous manque du verre tout ça voilà donc je sais pas moi on veut crafter des, des tables de craft on va en crafter 100 je sais pas pourquoi voilà là tu fais start et là vous allez voir ça va commencer à me crafter des tables de craft dans je sais pas quel monitor ouais voilà celui-là vous voyez regardez on voit des tables de craft et donc faut juste essayer de choper celui qui craft les tables de craft je sais pas lequel c'est ah, je n'ai pas trouvé je pense que ça doit être un des deux on va essayer de voir lequel craft les tables de craft non ça doit être un des deux là bas enfin un de ceux là bas voilà lui les tables de craft là vous allez voir peut-être qu'elles sont au milieu je sais pas euh, ouais, bon, bref voilà donc vous voyez ça a crafté et là si on va regarder dans notre truc Ouais, on va aller dans celui d'en haut là, regardez, craft, euh, crafting table, voilà, donc j'en ai crafté, il y en a des natura, il y en a des normales, et donc bah voilà, c'est plutôt pas mal, j'ai réussi à faire mon auto -crafting, donc je suis très content, euh, on va se quitter là euh, pour cet épisode, il nous reste quoi ouais, il nous reste des drums, okay. euh, il nous reste, ah accélération corde, là-dedans, ouais, ça... Non, tu reviens là, toi. Voilà. Alors, je suis juste aller mettre des fluides. Donc, euh, bah voilà, j'espère que ce petit épisode assez court vous aura plu. Euh, si vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et vous abonner. Le... D'ailleurs, euh, juste pour vous dire, hein, le but principal de cet épisode, c'est surtout de parler avec vous, hein, je le rappelle. Euh, donc, euh, bon, voilà. Allez. Sur ce, je vous dis salut à tous, c'était Sky Spirit Et voilà! C'est magnifique! Ouais! Allez! Salut tous! C'est Escape Spirit!